Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 24 août, les infos et rumeurs du mercato, le Real Madrid accélère dans le dossier Kylian Mbappé si l'on en croit, RMC et la presse espagnole, le club merengue prépare bien une offre qui sera transmise dans les prochains jours au PSG pour tenter d'arracher la signature de l'international français, le club parisien tente toujours d'obtenir de son côté la prolongation de contrat de la star mais les négociations coincent toujours la dernière proposition faite par le PSG prévoyait un nouveau bail de 5 ans plus une année en option, assortie d'un salaire en hausse mais qui resterait inférieur à ceux de Messi et Neymar. Offre refusée, la relation entre Leonardo et le joueur s'est dégradée ce qui ne facilite pas les négociations. Le joueur lui veut au moins le même salaire que Neymar selon certaines indiscrétions. Sur les conseils du Brésilien, le PSG a déjà pris contact avec l'entourage de Richard Lisson qui pourrait compenser un éventuel départ de Mbappé. L'OL de son côté a officialisé l'arrivée de Shaqiri en provenance de Liverpool. L'international suisse de 29 ans se engagé pour trois saisons avec le club redanien qui va débourser 6 millions d'euros plus 5 millions de bonus éventuels. à Rennes, ça va bouger dans la dernière ligne droite du Mercato et ce dans les deux sens. Kamavinga et Bourijo devraient partir pour permettre de financer de nouvelles arrivées. Le transfert de l'ovro majeur serait d'ailleurs bouclé. Le milieu de terrain de 23 ans arriverait du Dynamo Zagreb. Les infos en bref, la Ligue des Champions en attendant le match de Monaco mercredi soir contre le Shakhtar Doniasque. Trois matchs des barrages retour se disputent ce mardi soir. Le PSV Eindhoven, battu de buts 1, à l'aller va tenter de renverser le Benfica à Lisbonne. Malmö et les Young Boys de Berne sont pour le moment en ballottage favorable. D'ailleurs, concernant la phase de poule de cette C1, les chapeaux se dessinent. Lille sera dans le premier chapeau grâce à son titre de champion de France. Le PSG sera dans un redoutable chapeau 2 en compagnie du Real Madrid, du FC Barcelone, de la Juve, de Manchester United, de Liverpool, du FC Séville et du Borussia Dortmund. En cas de qualification, les monégasques seraient placés dans le chapeau 4 comme l'AC Milan. À des nouvelles de Mauro Icardi. Le PSG a confirmé l'indisponibilité de son attaquant argentin. Touché à l'épaule contre Brest, Icardi manquera au moins trois semaines de compétition. En Angleterre, West Ham s'est offert un large succès à domicile face à Leicester Lundi soir, et prend les commandes de la Première Ligue. Michael Antonio a inscrit un doublé lors de cette rencontre, devenant au passage le meilleur buteur de l'histoire des Hammers en Première Ligue. Cela valait bien une célébration originale avec cette pancarte grandeur nature de lui-même qu'il a portée en bord de terrain avant de l'embrasser. Nous parlions samedi de cette folle histoire d'un mouchoir mis aux enchères pour un prix de départ d'un million de dollars. Un mouchoir qui serait celui de Lionel Messi lors de sa conférence de presse d'adieu au Barça. Le Sun a recueilli le témoignage d'un mannequin qui aurait souhaité acheter le fameux mouchoir. Elle affirme avoir proposé 600 000 dollars pour l'acquérir. Mais depuis l'annonce a disparu, l'histoire ne dit pas s'il s'agissait d'une blague ou si le mouchoir a trouvé preneur. Enfin on ne résiste pas à partager avec vous cette photo de deux légendes du football brésilien Ronaldo et Roberto Carlos. On y voit l'ancien défenseur du Real Madrid en train de fumer une cigarette aux côtés du Ballon d'Or. 1997 et 2002, photo prise lors d'un match de charité. La revue de presse Le journal l Équipe se penche à nouveau sur les incidents survenus dimanche soir à l'Alliance Riviera en marge du match à Nice-Marseille en Ligue 1 Les premières sanctions sont tombées en attendant les décisions de la Ligue. Mercredi la tribune populaire sud sera fermée pour 4 matchs minimum sur décision du préfet. Un supporter niçois de 28 ans soupçonné d'avoir frappé Dimitri Payet a été placé en garde de la vue à vue qui a officialisé par ailleurs le retour de Paul Lirola. En Espagne, As spécule encore sur l'avenir de Kylian Mbappé en reprenant les infos de RMC. Le quotidien espagnol imagine un scénario fou avec une arrivée de l'international français dans la dernière ligne droite du Mercato au Real Madrid et un transfert de Cristiano Ronaldo au PSG. Le journal Sport revient sur l'accord trouvé entre Jordi Alba et le FC Barcelone pour une réduction du salaire actuel du joueur. Un geste fort pour aider la direction à gérer une situation financière très compliquée. Rien n'est encore signé mais la encore entre les différentes parties et Total. Et en Italie, le Corriere dello Sport évoque à nouveau l'avenir de Cristiano Ronaldo à la Juve, mais aussi l'arrivée du bord de à la Lazio. Le quotidien revient par ailleurs sur la victoire 1-0 de la C Milan de Mike Meignan et Olivier Giroud sur la pelouse de la Sampe en Serie A. Très belle journée et à très vite pour un nouveau journal du foot.